Salut On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Good Game Empire. Euh, la Ligue des Royaumes s'est terminée et on a fait un score assez impressionnant. à vrai dire, c'est la première fois que je fais 13 millions. faut dire que ça a un peu changé euh, récemment. Et maintenant, les... Euh, bla bla bla. Les étrangers sont beaucoup plus costauds. J'ai fini avec pas beaucoup de troupes d'ailleurs. Euh, et donc ça donne... Euh, ils ont environ, Pour moi, ils ont toujours entre 3000 et 3500 défenseurs. Et donc quand on fait un tiers de million, forcément euh, les 13 millions vont beaucoup plus vite. J'ai fini du coup dans les 10 premiers. Euh, voilà, Ligue des Royaumes, nouvelle saison. Ah, c'était fini. D'ailleurs, j'ai dû gagner 16 000 euh, jetons. Est-ce que je vois ça Ici, ce que j'aimerais m'acheter, c'est la boulangerie relique. Il manquait 50 000 et maintenant il manque 31 000. Ça, c'est chouette. Euh, voilà. J'ai toujours pas exactement fini de réparer mon château. Je sais que c'est pas très très bien de faire autre chose d'abord. Donc j'essaie de continuer à réparer avant. Euh, mais c'est quand même vachement long. Alors, un petit tour à la voyante. Oui, ils ont rajouté un message pour valider les, les dépenses de rubis que je trouve très sympa ça évite les misclics alors roue de la fortune j'ai déjà tiré mission gratuite oui donc voilà j'ai fait 13 000 de score chez les étrangers pour une raison bien particulière c'est que je voulais faire un maximum d'attaques en attendant les prochains nomades puisque j'étais niveau légendaire euh 96 et je suis monté 119 119 pas par hasard, c'est parce que avec la salle des légendes niveau 120 donc il ne manquera plus grand chose, je vais pouvoir débloquer en attaque la V5 et V5 ça veut dire, euh, 20% d'engins, 25% d'engins en plus dans les attaques, donc a priori 25% de points de gloire et moins de pertes euh, puisque ça m'évitera de me trouver dans des circonstances où ça passe pas tout juste parce que c'est des pas assez bons soldats par exemple. Parce que dans, sur les étrangers actuels, sur les murs ça passe très très bien, généralement premier premier truc à part s'ils sont vraiment très très costauds. Ah, D'ailleurs là ils étaient plutôt costauds ça à la limite, j'ai pas beaucoup de pertes sur les murs j'ai énormément de pertes dans la cour même si jamais c'est pas des très bons soldats sur les murs donc pour, euh, pour compenser je, je me dis qu'il faudra avoir plus de monde dans la cour ou des meilleurs soldats euh, d'ailleurs j'ai arrêté de faire les ah bah bon, à part dans la caserne que j'ai pas amélioré j'ai arrêté de produire cela sauf ici <rire> je dis ça et je vais relancer euh, parce que dans mes autres casernes au grand empire j'ai débloqué. Euh, comment il s'appelle Je sais pas du tout. Les trucs reliques. Guerrier arc court reliques. Euh, en pratique, ils coûtent 28 000 pour 110. Euh, les autres, ceux que je prends, je les prends aussi parce qu'ils sont pas très chers par rapport aux autres. Par exemple, 33 000. Et ils sont, ils font ils ont 132 de puissance, alors que ceux-là, ils coûtent 28 000, et ils ont 154. Alors je sais, ils mangent un de plus, mais ça, à la limite, pour l'instant, j'ai pas de soucis de nourriture, euh, surtout après les étrangers, j'ai vidé une quantité de troupes euh, incroyable, alors que ceux-là, ils ont 124, et ils coûtent pas super cher. Cela, là ils ont 121, et ils coûtent euh, quasiment autant, donc a priori, c'est les plus rentables, au-dessus de 100, Peut-être que Ah non j'ai pas débloqué les autres Peut-être que eux ils sont bien Ils sont plus rentables mais ils sont pas au dessus de 100 euh, Ce qui fait quand même des troupes pas très costauds Et en plus ils sont lents Alors que eux ils sont rapides Vitesse de déplacement 30 Même un peu plus que les autres qui sont plutôt à 28 Sauf les troupes de défense d'ailleurs euh, Et puis niveau pillage Il y a aussi une petite différence Lui il pille 29 Et lui il pille 35 Bon ouais ça, ça fait pas un, un truc très très très très changeant, mais bref, je vais continuer à faire des guerriers à arcs courts reliques euh, pour affronter mes les, les... Les ennemis divers et variés. Voilà, même si jamais ils n'ont pas la puissance des horreurs, ça reste euh, quelque chose de très très raisonnable. Euh... Voilà, en ce moment il y a les royaumes extérieurs, mais c'est un royaume extérieur. Euh... Euh... Payant en quelque sorte, c'est à dire que il faut un jeton de transfert de château qui coûte 10 millions et j'ai 10 millions, mais j'ai pas trop envie de le dépenser juste pour ça. Donc pour l'instant, je reste là. Je pensais, il est plus de 10 heures, je pensais que les nomades allaient arriver, mais en fait, non. Donc <rire> me voilà bien embêté. Euh, eh bien, on va quand même terminer cette vidéo. Euh, J'espère que ça vous aura plu. C'est un petit point sur mon avancement de la journée. Je ferai probablement un point vers la fin des nomades. J'espère avoir monté ma salle des légendes, sachant que maintenant les, ra les nomades rapportent beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources exotiques. J'ai bon espoir de bien pouvoir la monter. Et si jamais j'ai trop de ressources exotiques, je pourrais monter le reliquus qui ne coûte que ça. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous avez une question, une remarque. Vous voulez me dire bravo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait.